Abby est un éditeur de logiciels et nous sommes leaders sur le marché de l'IDP ce qui veut dire « Intelligent Document Platform », ou encore en français, la plateforme de traitement des documents. Nous avons 32 ans aujourd'hui, nous sommes leaders sur le marché puisque nous comptons plus de 5000 clients, 400 brevets à notre actif et sommes présents dans 15 pays dans le monde. Notre cœur de métier, comme je l'ai dit, c'est l'automatisation des documents. Et les documents, on en trouve partout, tout secteur d'activité confondu, dans la banque évidemment, l'assurance, transport et logistique. Et on va travailler aussi avec des clients de toutes les tailles, de petites, moyennes, jusqu'aux entreprises du CAC 40. Nos solutions logicielles, comme je l'ai dit, ont vocation à automatiser le traitement des documents, c'est-à-dire classifier les documents, être capable d'identifier une facture, une fiche de paie, et pouvoir extraire les données de ces documents. On va s'appuyer sur des technologies d'intelligence artificielle et de machine learning, permettant ainsi d'automatiser un grand nombre de processus. Arandor est une USN créée en 2003, qui œuvre depuis sa création à mettre en place des solutions digitales, mais surtout à pérenniser les contenus non structurés de ses clients. Nous sommes intégrateurs de solutions en SaaS et on-premise, avec une forte culture d'engagement de résultats, c'est notre ADN. Nous sommes également infogérants applicatifs ECM -BPM avec nos centres de services et enfin, nous sommes éditeurs de solutions. Chez Ronder, nous avons bâti un pôle de 45 consultants certifiés dans le métier de la dématérialisation. Le partenariat avec ABI, qui est un acteur de poids sur ce marché, nous permet d'étendre cette activité sur un large éventail de clients de multisecteurs. Nous sommes partenaires premiers ABI, et nous avons déjà avec notre partenaire plusieurs réalisations en production. Notre ambition commune est de pouvoir proposer à l'ensemble de nos clients des solutions qui vont répondre au domaine de traitement intelligent du document, donc c'est vraiment cette capacité à aller chercher toutes ces métadonnées et de les interfacer avec des processus métiers, qui pour nous est un facteur de réussite et de compétitivité pour les entreprises. La plus-value du partenariat ABI et Arondor est la valeur qu'on va apporter à nos clients. Comme je le disais, nos solutions permettent d'automatiser tous les documents. Nous, en tant qu'éditeurs, on va se focaliser sur le développement de nos technologies et Arrondor va aider nos clients à mettre en place ces technologies dans un écosystème déjà existant et leur permettre ainsi de pouvoir non seulement automatiser un processus mais d'avoir un projet dans le long terme d'automatisation complète et de transformation de leur organisation le bénéfice que l'on peut découler effectivement de ce partenariat et la capacité qu'Arandor a de proposer des solutions métiers mais bien entendu centrées expérience utilisateur. Nous avons plusieurs cas concrets de réalisation de notre de partenaire billes, mais il y en a un qui me vient à l'esprit puisque nous l'avons mis en production récemment. Il s'agit d'un important industriel français qui nous a confié la mission de mettre en place une optimisation de sa chaîne de dématérialisation facture fournisseurs et filiales le tout-coup-plein solution de RPA. Le bénéfice immédiat pour lui a été une amélioration de son cycle de gestion des paiements, de sa trésorerie, tout en restant dans les règles de l'art en termes de réglementation en vigueur et à venir. Nous allons continuer les formations des équipes à Rondor sur nos solutions à et également commencer les formations sur les nouvelles solutions que nous mettons sur le marché le prochain mois, solutions de low-code, no-code. On va également promouvoir notre savoir-faire afin d'accompagner de nombreuses organisations dans leur transformation digitale.